Bonjour, comment allez-vous la Guadeloupe J'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes tout comme moi. Vous faites avec les moyens du bord, bouchon, sans bouchon, petits soucis, grèves, etc. En tout cas, euh, je suis heureuse de vous retrouver. Nous sommes sur cette émission que vous aimez, Raphaël. Et là, bien évidemment, avec nos invités. Comme à l'accoutumée, nous recevons aujourd'hui des membres, euh, des personnes qui travaillent en collaboration et de la co coordinatrice que je vais vous présenter, euh, cette association est-ce que j'ai bien dit la phrase entièrement enfin mettez dans l'ordre hein? euh, Famille Rurale de Grand Mounanou. en Nous c'est une association que vous connaissez que nous avons déjà vue ici et qui reviendront encore et encore pour discuter, pour parler pour faire savoir ce qu'ils font nous aurons un numéro de téléphone où vous allez pouvoir nous appeler à partir euh, je pense de vendredi prochain ce numéro est un numéro euh, vert, n'est-ce pas Madame Tisseur oui. Tout à fait, un numéro vert que vous allez trouver, que vous allez voir aussi en bas de votre numéro, 0 je le dis 08 05 38 45 48. Alors ça sera un numéro que vous allez pouvoir euh, utiliser pour poser vos questions concernant ce que proposent les intervenants et intervenantes qui travailleront avec cette association de famille, famille rurale de Grand Moun-en-Nous. C'est une association qui œuvre pour les grands mondes de Guadeloupe, mais aussi, pas seulement. Hein. Quand on dit Grand monde on a tendance à voir que des personnes âgées, mais là aussi, il y a des jeunes, il y a euh, toutes générations confondues. J'aime bien pourquoi, pourquoi ont-ils appelé cela comme ça, mais voilà, parce qu'au départ, c'était ça, hein, madame tisseur Oui, tout à fait, Raphaël. Hein, famille rurale à Grand moun -en nous euh, En son sein, nous avons... Des animateurs en géontologie et euh, des euh, dames de compagnie. Nous œuvrons pour les personnes qui ont des pathologies neurodégénératives et euh, des personnes, euh, des grandes personnes, des personnes, des seniors qui mm -hmm. n'ont pas de CP, qui n'ont rien, euh, mm -hmm. et euh, aussi les aidants. Voilà et vous pensez peut-être plus tard comme on nous réclame tout cela vous, on avait parlé de cela il y a quelque temps vous aviez dit peut-être que, peut -être que vous, aurez, vous aurez à mettre en place le répit des aidants euh, tout à fait Raphaël, mmh. nous avons eu le répit de l'aidant mmh. déjà nous avons eu euh, en deux, nous sommes partis en vacances euh, dans un hôtel de, que je ne citerai pas mmh. le nom euh, nous sommes partis euh, trois, euh, quatre jours, trois nuits une première fois, la deuxième fois, euh, avec 50 personnes mmh. euh, qui, étaient en, qui étaient logées, nourries, mmh. euh, en pension complète. Et on n'a pas eu de problème. Vous n'avez pas eu de problème mmh. parce que vous êtes mmh. des professionnels. Et euh, ce projet, conférence, euh, le projet des conférences, comment on peut dire Conférence des finances. Conférence des finances, ouais. je cherche Alors, à l'inventaire. Euh, C'est un projet qui est sur les zones blanches. Mmh. Alors, les zones blanches qui sont, qu'on nous a attribuées, Marie-Galante, mm -hmm. euh, je veux dire Saint-Louis-de-Marie-Galante, les Saintes, mm -hmm. euh, Petit-Canal, Anse bertrand Mornalo mm -hmm. et Sainte-Rose, qui sont les communes qui nous ont été attribuées. Il y d'autres mm -hmm. zones blanches. D'accord. Et euh, nous aurons des animations, une fois le mois mm -hmm. et cette émission où nous sommes aujourd'hui pour porter des informations euh, chaque vendredi, euh, chaque samedi, mm -hmm. ça dépend, euh, avec différents euh, intervenants qui ont plusieurs thématiques. Euh, aujourd'hui c'est une intervenante, mm -hmm. la prochaine fois ce sera une autre, mm -hmm. ce sera les thématiques. Aujourd'hui c'est la nutrition, mm -hmm. c'est le comment se nourrir. Pour prendre soin de soi ouais. pour parce que très, très souvent les aidants oublient de se euh, de se soigner eux-mêmes mm -hmm, aussi, aussi hein. de mm -hmm. se nourrir mm -hmm. et aussi euh, à ce moment-là ils vont apprendre des choses avec euh, notre intervenante d'ici présent. Et bien que nous allons saluer ensemble il s'agit oui. de Madame Nomède Noéma qui est mm -hmm. diététicienne ça va? Oui ça va ça va c'est bien ça. Bonjour à tous bonjour à toute la Guadeloupe bonjour Raphaël. Bonjour. Alors vous allez faire quoi là avec euh, ce que vous avez euh, comme profession avec ces personnes âgées? Alors là, on, comme euh, Ariane a dit, donc, oui. du coup, à, à, à la demande de l'association Famille rurale à la Grand Monan, que euh, je salue, euh, je vais du coup un peu travailler sur différentes thématiques autour de l'alimentation des seniors, des aidants, euh, etc. Et aujourd'hui, on a un thème bien par particulier, donc ça va être le bien manger pour bien vieillir. Donc on va un peu discuter euh, de l'alimentation en général, euh, sur comment bien manger. Au fur et à mesure, on aura des thématiques plus spécifiques. C'est quelque chose, non mais Ce sont des personnes qui nous ont laissé de quoi, comment comment se nourrir, qui se nourrissaient de tout ce qu'on produisait. Et, et aujourd'hui, oui. voilà, que vous êtes là à remettre, en fait, ce que à, à, à redistribuer ce qu'on vous a appris dans la famille, déjà. Bien oui. manger pour bien, bien, bien. vieillir. Oui. Ça part à partir de quoi Des produits locaux, des produits Bien mélangés. sûr, des produits locaux, effectivement. comme, comme Je te tutoyer, comme oui. tu l'as dit, oui. euh, ils nous ont bien appris effectivement à manger. Oui. Et effectivement, on a un petit peu dévié euh, ces, ces derniers temps euh, sur oui. le, les produits ultra-transformés, etc. Mais oui. effectivement, bien manger, c'est plus euh, de, de, de produits naturels et euh, de faits maison, comme oui. nos aînés, nos seigneurs le oui, faisaient comme déjà. Il, comme ils faisaient avant, en fait. Voilà, ouais. c'est ça. Ah bien, bien, on va demander ça. à Ariane tout à l'heure de nous montrer euh, le, petit, euh, le petit truc que, que je viens de te passer là tout à l'heure pour vous montrer une tout à l'heure tu vas prendre euh, pour montrer un petit peu ça fait partie du bien manger puisque le ça adore adore son tibitain tout cas tout va dans jardin grand mûron avant, avant, okay. Denisium patate okay. mais est-ce que ça avec ce, ce genre de produits là seront transformés ça sera comment vous les utilisez, bien sûr. Euh, tout ce qui est euh, igname, patate, euh, ça peut être transformé, mais euh, en, quand je dis transformé, je pense en exactement farine, en farine, voilà. exactement pour des gâteaux, etc. Pour varier, en mm. plus nos, nos produits sont beaucoup plus intéressants mm. nutritionnellement. Ah oui. Voilà, donc oui, oui, ça peut être au naturel, en mm. farine, en gâteau, en purée, en gratin, pourquoi pas, etc. Voilà. mais oui. privilégier le local. Le local, parce voilà. que dans, dans ces produits-là, quand on, on était jeunes, gamins à la maison, on se souvient que nos parents faisaient euh, une cuisson pour les aînés et une cuisson pour les plus jeunes. Soit c'était la bouillie pour les bébés même. Mm -hmm. hein, les bébés avaient déjà... Euh, on, on parlait de dictames, on parlait de, de toutes ces choses-là. Voilà. De tolomans, mm -hmm. mais tout ça, ça vient quand même de... de Oh, cette tubercule que, dont j'oublie toujours le nom, c'est pas de la casse. c'était Manioc. Bise, ça, du manioc. manioc. Voilà. Donc, à partir de là, il y avait tout un dérivé de produits et oui. que, que l'on pouvait manger en famille, mmh. les aînés mangeaient ça à Bruxelles, mmh. les enfants avaient ça de telle manière, et là, nous revenons dans, dans ces éléments-là qui sont des éléments euh, plus mordieux pour nous, on a, on a connu cela, et on revient vers cela parce que… Tout ce que nous avons vécu, tout ce dont nous avons vécu là ces derniers temps, nous pousse à revenir, revenir aux fondamentaux, revenir à l'essentiel. Si fais un jardin, maison. jardin voilà. maison. Et puis avec la, la boisson que nous faisons, les feuilles. Il y a certaines feuilles de, de, de thé, comme on, on dit chez nous, des rîmes on peut faire du jus, on a mm -hmm. de bon... Euh, comme les, les, les marguerites euh, aiguilles c'est très très bon ça en jus. Oui, oui, hein. des, des jus maison. Ouais. Euh, je dirais oui, toujours bien intéressant nutritionnellement, surtout mmh. qu'on fait soi-même, qu'on consomme assez rapidement mmh. pour euh, ne pas perdre trop de vitamine C, c en ne rajoutant pas trop, trop de sucre, ouais. mais voilà. C est, c est, ça ça, ça reste ainsi, très voilà. très nutritif. Tout à fait. Alors, euh, cette euh, séquence de, de, de nutrition commence quand euh, C'est-à-dire coup... le travail, là, ça va commencer quand à l'association, c'est déjà en cours ou ça commence euh, Alors, du coup, moi, comme j'ai expliqué, moi, j'interviens juste euh, ici, là, pour, euh, pour les missions. Après, oui, euh, je pense qu'ils ont, on a un projet, voilà, de ouais. se mettre vraiment en lien et de commencer oui. un de travail commencer de voilà, Parce avec, que euh, vous-même, vous êtes diététicienne pour tout le monde, vous n'êtes pas que euh, voilà. pour euh, la gérontologie. Hein, c'est gé... ça. Ok. On peut, on peut vous contacter quelque part, si on a besoin de savoir comment bien manger, comment... Euh, Oui, bien sûr, bien sûr. Oui quand, quand oui. on entend ça, on pas, excuse-moi, ça, on a envie de dire, oui, j'ai un petit peu de votre appel, qu'est-ce que vous me posez Oui, bien sûr, c'est ce qu'on me, me pose cette question. Souvent ouais. quand je dis euh, quel, est, quel est mon métier, ouais. effectivement. Mais euh, oui, oui, je pourrais donner mon euh, contact aussi, mm -hmm. le contact, mm -hmm. euh, je vais en parler bientôt, de l'association des diététiciens nutritionnistes de Guadeloupe. Oui, euh, sans problème. Il faut voilà. noter ça pour ne pas oublier, parce que des fois, on parle de numéro et hop, on, on s'envole dans nos affaires et on oublie ça. de donner le numéro de téléphone. Ça, ça. Alors, je rappelle à ceux qui nous regardent que nous sommes avec Famille Ouigala Gomounanou. Madame Tisseur qui est coordinatrice, médiatrice, va juste nous rappeler euh, sa tâche, ses fonctions dans cette belle association. Alors, cette association, je suis coordinatrice euh, développement et communication, je suis aussi médiateur social de santé, mm -hmm. je suis animatrice en gérontologie on voit qu'on a plusieurs casquettes, mm -hmm, mm -hmm, oui. mais aujourd'hui, je suis plus dans la coordination pour ce projet euh, d'émission. D'accord. Donc là, c'est la partie communication qui est en œuvre. Voilà. Mais sinon, quand on veut, euh, on va dans cette association, on tombe sur vous. Si quelqu'un appelle pour vous dire... Est-ce que est qu'un parent chez vous, il y a de quoi répondre Il y a des gens qui pourront répondre à cette oui, question-là Parce que là aussi, on a des gens de Bastère, en, en, en bon français, nous avons des gens de Bastère qui nous appellent, nous avons des gens de Capester, de, Cap de Saintes, de la Désirade qui demandent. Comment entrer en lienage avec cette association Bien évidemment, on donne le numéro de téléphone, mais on ne sait pas si les personnes nous appellent. Alors, on aura un numéro, en fait, je le redis, et vous allez pouvoir appeler en direct pour poser vos questions à ces personnes-là. Comment on va faire Alors, Je ne sais pas, mais en tous les cas, techniquement parlant, on y pense et euh, nos émissions étant diffusées ou rediffusées plusieurs fois, il va falloir qu'on puisse tomber sur le bon créneau. Savoir à quel moment nous pouvons toucher ces personnes. Alors, euh, Madame Noema, vous avez toujours voulu être étudicienne ou c'est quelque chose que vous êtes embêté comme ça euh, Oui, alors, on va dire que j'ai. Dans un car, parcours de biologie où mmh. on avait une, une, U, comme on appelle ça, une unité d'enseignement mmh. spécifique à la nutrition que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, ai, voilà, ça m'a vraiment donné envie et j'ai voulu faire ce, ce métier-là. Après petit, j'ai toujours beaucoup mangé euh, des produits locaux, euh, on fait bien aimer manger mmh. local puisque je suis de base de marégal donc c'est encore beaucoup produits ah, là, et local, ouais, voilà. ouais, ouais, nature, nature, donc, euh, euh, authentique. Voilà, beaucoup été élevé comme ça, donc ça a été... Ça venait de sauce. Ça, ça coulait de sauce, voilà. voilà. Des bananes jaunes des citerre, on ça. a de bons fruits à peine dans l'assiette, dans on a ça. tout ce qui est produit locaux, on voilà. des locaux, on petit poules locales, tout. Mm -hmm. ça. C'était ça en fait l'ambiance. Aujourd'hui, c'est sûr que même ceux qui travaillent n'ont pas le temps de cuisiner. Hein. Vous vous vrai. Compte? Vrai. On, on se dit « Ouais, demain, on attend le week-end pour cuisiner comme il faut. Hein. » On attend le week-end, si on fait une bonne soupe, on dit « Bon, mais demain, je ne travaille pas, je peux mettre ma soupe. » Euh, déjà assaisonner mes affaires, mettre ma soupe sous le feu. Mais le le manger local devient quelque chose que tu dois laisser de côté pour privilégier les petites choses vite fait pour les enfants. Tu as la caille pour une pizza, tu as la caille, à des restaurants où, où c'est rapide. Pourquoi Parce qu'on euh, euh, est pris par le temps et on court tout le temps. Mm -hmm. les, les parents courent. Et les papas ne prennent pas, enfin certains papas aujourd'hui, je ne dois pas dire ça, parce que je vois des jeunes papas d'aujourd'hui sont très. Ils s'investissent. Ah ouais, ils s'investissent à fond. Vraiment, je félicite les nouveaux parents que nous avons depuis quelques années là. Ils prennent leur travail vraiment à bras le corps. Mais sinon, avant, c'était la maman qui est obligée, pendant mon travail on vient à de la laffes, on je on dit, oh, tu es terrible, L'enlever, moi c'est ça, c'est ça, hein, c'est oui, hein. comme ça, on ah, court, on court, ça. on court, on court tout le temps. Alors Ariane, qui est une maman également, ne va pas me contredire, hein. Et j ai, j ai vu sa taille, son, son petit truc là, gap, hein. pour faut pas manger des bordeaux, quoi, tu manges local. Je mange local, je préfère local hum. et je fais quand même attention à ce que, que tu je mange. Hein, pas parce de que... produits transformés, pas de, pas de conserves, riz. pas de... Pas de conserve, même non, pas, pas un, de un petit de, de cassoulet, c'est mon avis, Pe Peut-être hum. une fois comme ça. Oui, de en temps. Mais euh, c'est quand je dis, les, les, les aidants qui ont très souvent, qui, euh, qui se négligent mm -hmm. parce qu'ils veulent faire plaisir à leur... Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Il leur donne ce qu'ils demande en fait. S'ils demande un, un petit truc, un euh, truc de, de cuisiner, maman, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui Ah, oh, va manger une pizza. Bon, non. Non? Oh, non, non, non. non. Je, très souvent, l'aidant a plus envie de faire plaisir mm. à l'aider, mm. envie mm. de mettre les choses en place pour son parent. Mm -hmm. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Madame euh, Noël mm -hmm. est là. Si ouais. Vous donnez des petits conseils, ouais. dire voilà, euh, faites comme ceci, faites ouais. comme là, ouais. et prenez soin de vous aussi. Pas mm -hmm, mm -hmm, bah, mm -hmm. dire ok mangez, mm -hmm. pita. Ouais, ouais, c'est maintenant, oui. c'est à l'heure du, du, du repas. manger s'asseoir. Mm. Parce que celui qui, qui mange, vous savez comment les gens mangent ouais. Parce qu'ils oui. voient manger. Oui. Mmh. Mais mange pas par plaisir. L'entraînement. L'entraînement. Vous, mmh. vous asseyez, vous mettez un, un, un petit pot de fleurs, vous mettez bien la table. Mmh, mmh. L'assiette est jolie, ça mmh. donne envie de manger. C'est ça. C est, c est ça, ça je... Donc, je vais mmh, laisser non, la parole. Eh bien, nous allons lui laisser le soin de nous expliquer parce que là, c'est sa première télé, je présume. Oui, oui, c'est ma première Donc, voilà. télé. voilà. Mais au bout de la deuxième fois, elle... Elle fera son petit truc tranquillement, elle n'oubliera rien du tout. Hein. Elle, mais, mais pourquoi il nous montre un doigt Ça veut dire qu'on a fini, On a nous reste une minute. Et bien, dans cette première partie, de, euh, où nous rencontrons famille rurale de non, Mme Noémie Noema, qui est dédiée, téticienne, et Mme Tisseur Ariane, qui est co-coordinatrice, médiatrice, et vous avez entendu tout ce qu'elle propose dans son association. Nous allons devoir aller laisser tout à l'heure, mais juste avant, j'avais un petit coucou à faire. À Madame Chalder, euh, France Chalder, qui tient un petit restaurant, ce n'est pas de la publicité, mais je suis obligée de dire qu'elle tient un restaurant qui euh, s'appelle Cosmopolite. Et ce, ce petit restaurant, euh, pendant toute cette affaire de Covid, hein, a dû fermer. Mais aujourd'hui, Madame Chalder invite tous ses amis, tous ceux qui ne l'ont pas encore vu depuis un moment, de venir samedi, depuis, euh, depuis midi et quelques, même avant, pour manger un petit morceau avec elle, pour pouvoir retrouver, resserrer les liens et leur dire, eh bien, je me prépare à, à ouvrir, à réouvrir au public, de manière à ce que nous puissions reprendre nos habitudes chez Mme France Chaldé. Tout à l'heure, je vous donnerai son numéro de téléphone dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'heure, nous allons devoir nous laisser sur cette base-là. On, on a fait la connaissance de Mme Nomed Noéma et nous, nous avons notre, notre Ariane la fusée, je hein, ne hein, pour pas prévenir que ça s'appelle Ariane, cette fusée, parce qu'elle va très très vite, cette dame, en, oui. en travaillant depuis plus de 7 ans, 7 ans, hein, 7 ans avec euh, cette association. Eh bien voilà, nous revenons avec elle, avec ces deux personnes, dans un petit moment. Vous ne bougez pas. Et vous verrez numéro 2, et bien ça sera nous. A tout de suite. Parce qu'en fait, le numéro... Euh, <rire>